Euh, coucou tout le monde, ici Becky, j'espère que vous allez bien, écoutez, bah, moi ça va nickel, bienvenue euh, dans un nouveau type de vidéo, hein, que je vais appeler euh, Breakdown, où je vais vous montrer un peu comment j'ai eu ma dernière musique euh, qui s'appelle Don't Mani sur mon compte Souder, donc d'abord je vais vous faire écouter en entier, puis après je vais vous montrer un peu les différents trucs que je disais, bonne écoute Donc euh, voilà un peu à quoi ça ressemble au euh, total D'abord je vais vous montrer un peu euh, bah, les... ce que j'ai utilisé pour faire euh, la design. Et franchement je suis plutôt fan de celle-ci Du coup attendez D'abord on va un peu à quoi ressemble euh, mon mixage Voilà le pas le de baseline etc Donc du coup je vais vous montrer ça en premier euh, Si je me trompe pas Je l'ai mis cet effet là en plus Comment qu'on comment ça, c'est ça en premier okay. Donc si vous voulez, euh, pour la baisse j'utilise j'ai ça. Donc voilà à quoi ça ressemble oh, en entier. D'abord, pour celui-là. Voilà, ensuite, j'ai mis... Un petit Convolver de KHS, que j'ai mis en 20, disperse 20 euh, milliseconds. Et j'ai mis le Sogi Resonance. Et j'ai mis le, le LFO Tools. Donc du coup, ce que ça donne en 100, les deux effets. Avec Convolver. Et avec euh, LFO Tools. Ensuite, euh, pour le pas de la GX, j'ai bah, fait euh, ça dans mon prochain kit. Donc, hop, hop. Voilà ce que ça donne pour euh, le pattern. Ah, attention. Ensuite, je vais vous montrer un peu pour les awaits. Je crois qu'il y en a deux, de pat euh, y a deux par terre, ouais. Donc d'abord, il y a celui-là, ça c'est le deuxième, mais bon, je montre ce que je veux. Toc, toc. Ensuite, voilà encore ensemble pour le de... dernier. Non. Il y a un deuxième, il me semble. Là. non. Ah, là, voilà. <rire> J'ai enfin trouvé. Ensuite euh, pour le petit. Oui, parce que vous au début. Alors qu'il fait ça. Le petit. Donc c'est. ça va être d'un de mon... dans mes kits, il me semble que c'était du. Du... pas Funny Kit, c'était du Lil qui -Ki. Voilà. Ouais. Donc si vous voulez c'est le petit Pew. Que j'ai mis en reverse. On va voir ce que ça donne. Et ensuite euh, j'ai mis mon petit tag là. Voilà. Euh, je n'ai pas besoin de présenter les aïates, maintenant. que Je suis extrêmement fier, donc euh, voilà, ça donne. Dans mon prochain kit, bien sûr. Dans un truc tout, tout sympa. Maintenant, je vais vous montrer un peu pour les kicks. Donc, euh, le kick sera dans mon prochain kit, qui va bientôt sortir, ne vous inquiétez pas. Donc, je suis vraiment fier. J'ai mis un effet de soft keeper pour que ce soit que voilà, on sent bien le kick parce que ça donne son Ensuite, euh, le petit le euh, hat, open -hat euh, en stylet, en chant qui est ultra stické. Le clap dans le prochain kit. Et puis voilà un peu euh, à quoi ressemble mon drone euh, du coup. ok ensuite voilà ce que ça donne là cette partie là avec euh, tous les trois trucs du coup voilà euh... je crois que j'ai rien oublié non. On va passer à la deuxième partie, qui est franchement l'une de mes ma, les préférées, avec le dessous du sérum, qui est pour moi l'un des meilleurs. Je ne plaisante pas quand Lisa. Oups <rires> Donc c'est... Où est-ce qu'il est, -ce qu il est où, où il est lui Il est là, voilà. Toc toc, voilà, marrant, hein. Sans le sans tout ça, voilà. Non, bah, voilà, comme ça. Pas. Si c'est un pokéner. Okay, Hop. On va mettre en pattern. Ensuite j'ai fait vraiment un truc de base de stagiaire, l'enveloppe que j'ai mis à ah, mis au plus bas, genre ici. J'ai mis ensuite euh, le petit euh, Apagator qui est ultra bien. Ensuite euh, j'ai mis du pan grâce à l'éléphant. Mais vous vos outils j'ai mis, j'ai bien pitch pour, euh, pour les notes, j'ai mis un petit tipper de hyperdimension et un compresseur, donc ouais, ça c'est ça. Ensuite, j'ai rajouté, euh, un effet de reverb. Voilà, c'était use Franchement, qui sort dans mon prochain kit. Je sais que j'ai dit plein de fois ça, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais il va se non. non, là. Ensuite, j'ai mis un effet de reverse pour cette partie-là, entre les très derniers trucs de 26. Donc, ouais, c'était donne. Oups. Et j'ai plus de wifi. Nickel, je suis complètement... Oh, j'ai vraiment plus de wifi. Oh, ça a cassé les couilles. Bon. Du coup, voilà, on est ça. Là, qui aura enregistré mon et maintenant avec les deux, ok. Ensuite, ça, je suis sur autre truc parce que mon père n'arrête pas de débrancher et ça me casse les couilles. Sérieux, du coup, euh, c'est tout ce que j'ai rajouté. Ouais, ça le petit Gesso Hassan, je qu'il est ultra bien. Je suis extrêmement fier, je suis sérieux quand on dit ça. Allez. Ah mais si je suis con, non. je, je puisse le bouton. Ok, maintenant euh, les petits... Euh, Sont-vous là Les petits... Non, pas ça, qu'est-ce qu'il fout de l'autre côté lui Voilà. Pour... C'est là voilà, j'ai rajouté un petit beat crush que j'ai touché, Ensuite j'ai mis du camel crusher, donc j'ai essayé euh, tel. Et puis euh, au-dessus j'ai mis les claps, ensuite Zayat, les kicks, dont les patterns n'ont pas changé. Le Best qui a changé. Et ensuite Gilex et enfin le sérum et Austin. C'est ultra assez. Le sérum, le, ce, ce sérum là, il est trop bien, faut juste que j'enlève ça ai, Voilà, ça donne ouais, bah j'ai... Je vais mettre ça dans un kit à part hein, pour ce chita Mais voilà, c'est un, une basse que j'ai fait moi-même et il est trop stylé C'est juste dans la plupart de mes musiques d'ailleurs C'est ultra bon. Ensuite, j'ai des unes pas dessus. Ensuite, c'est Kiki, Kézayat, les claps et les sun, et ça rend un truc ultra propre. Bon. J'ai tout. Ensuite, on va passer à cette partie-là qui est la plus intéressante pour moi et donc je suis extrêmement fier. Donc voilà ce que ça donne. J'ai juste enlevé les kicks, serums, le baseline, ensuite j'ai retiré l'effet de reverb et de reverse aussi. Bon, je vais vous montrer un peu les patterns de kicks, qui est extrêmement intéressant. Apparemment, je me suis inspiré des EGX, je vais le réiter dans la description. Du coup. Hop, ça non. Puis c'est clap. Voilà. Ah, est que je veux ma connexion revenue revenu <rire> Nickel. Et puis, euh, franchement, c'est un truc dont j'ai rien touché, il me semble. Non, le kit j'ai rien touché Voilà, voilà, et maintenant, ben il semble que c'est tout, c'est faux, il y a cette partie-là que je ne vous ai pas montré. Deux, pour cette partie-là, j'ai rajouté du pitch, pitch shifter, si vous voulez, c'est pour euh, changer le pitch de votre master sans que ça impacte les autres euh, trucs. Par exemple, là, je suis en moins 372 Si je veux mettre en, je sais pas, en moins... 6, Boston. Hein? Voilà. Voilà, c'est vraiment un truc propre, hein? Je suis plutôt fier, hein? C'est en moins 376, me puis après, à partir de là, j'ai rien touché, j'ai juste mis en, en répétition. Ensuite, la transition qui est pour moi la plus stylée. Voilà. Pour ce petit truc chlou que vous entendez là. Ça vient aussi de mon kit. Anecdote de base, c'était, euh, il me semble, euh, euh, ça vient d'où déjà euh, il me semble que ça vient d'un, d'un instrument que j'avais fait, et je me suis amusé avec euh, le, avec le pitch de celui-ci. Genre, de ce pitch-là. Et ça devient un succès. Voilà, ensuite, le plus le reverse kick. Qui est franchement propre. Et puis, euh, voilà un peu ce que ça donne dans la musique J'ai littéralement rien touché d'autre. Hein. Si vous voulez, je vais peut-être mettre un FLP, si j'ai pas la flemme. sûr, j'ai oublié de mettre euh, la reverb <rire> voilà donc ouais, c'était un reverb c'est très beau oh. Puis euh, c'est la fin des vidéos. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous et puis à plus.